Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité L'émission où je reçois des amis, des proches ou des passionnés de cinéma Et où l'on discute des réalisateurs qui les ont marqués Et pour cette émission, j'ai quelqu'un que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment Ça a été compliqué de lui trouver un créneau pour pouvoir faire ce podcast mais on y est Comment vas-tu Kevin Très bien Kevin donc qui est réalisateur mais également monteur mais également cadreur tu fais oui. chose, en fait. Tu es très, euh... Je suis un couteau suisse Exactement, un couteau suisse de l'audiovisuel <rire> euh, Je rappelle le concept Pour les petits nouveaux L'idée c'est que j'ai demandé à Kevin De choisir un réalisateur qui a un rapport particulier Avec sa cinéphilie Et il va me raconter du coup Pourquoi ce réalisateur Comment ce réalisateur Et la première question Quel est ce réalisateur Kevin Et eh bien il s'agit de Martin Scorsese Ouh ça ne me surprend pas du tout Te connaissant Oui <rire> Ben pourquoi oui. Martin Scorsese bah Parce que c'est un réalisateur qui m'a très vite marqué. Enfin euh, assez jeune quoi. Quand j'avais je sais pas, 11-12 ans, j'avais dû voir euh, Casino ou Les Affranchis, je ne sais plus lequel, en premier. Et, euh, et c'est un réalisateur pour lequel j'ai été pris de passion très vite. Euh, pour les thématiques qu'il abordait, son style surtout. Et puis euh, donc j'ai dévoré vraiment toute la filmographie euh, rapidement. Et euh, que ce soit les films, enfin les, les longs métrages, les courts métrages aussi, les reportages, euh, voilà, les pubs aussi qu'il a pu faire, les clips. Et, euh, et c'est vrai que c'est un des rares réalisateurs pour lequel j'ai tout vu, vraiment, je pense, de ce qu'il a pu faire. Et, euh, et voilà, je me suis beaucoup documenté sur lui aussi à un moment. J'ai eu la chance de participer à un tournage de Martin Scorsese, <rire> et donc euh, de le rencontrer. Et du coup, euh, ça amplifier je dirais ma passion pour lui Voilà wow. C'est avec quel film du coup que tu as découvert tu, Dont tu te souviennes surtout Parce que là, tu me dis que tu bah, hésites entre Casino ou Les Affranchis Je pense que mais... celui qui m'a le plus marqué c'est Les Affranchis okay. Plus que Casino encore Même si aujourd'hui euh, je pense que ça se partage un petit peu Longtemps ça a été euh, Les Affranchis Un de mes films préférés Je pense que c'est euh, effectivement le, le film un peu somme de, de sa filmographie Enfin de sa première partie de filmographie et donc, euh, donc voilà que ce soit pour le casting pour l'énergie du film euh, voilà, c est, c est, je pense qu'il m'a marqué vraiment euh, très profondément et en plus ça, ça, faisait, euh, ça faisait un petit peu écho aussi avec euh, un, un autre réalisateur qui émergeait à ce moment là c'était Tarantino et du coup euh, tout le monde était en admiration devant Tarantino moi, moi aussi je j'aime beaucoup d'ailleurs mais euh, j'avais l'impression qu'il repompait beaucoup de choses à, à Scorsese et ça m'agaçait d'ailleurs donc voilà c'est euh, certainement Les Affranchis oui, qui m'a le plus marqué. Ok. C'est ton film préféré du coup de Scorsese ou t'en as un autre qui, euh, qui te viendra en tête bah, Aujourd'hui ça a un peu évolué je dirais. Euh, maintenant ça serait peut-être La Valse des Pantins que okay. j'aime beaucoup. Euh, que j'adore on va dire. Euh, pour des raisons différentes du coup parce que c'est un film qui est assez différent de, bah, de l'univers mafieux qu'il a pu aborder à plusieurs reprises. Euh, mais je pense que La Valse des Pantins, ouais, je le sais. Je... Enfin, il est monté assez haut maintenant dans, dans mon petit cœur. C'est la, la sortie de Joker, du coup, que tu as réévalué peut-être La valse des Pantins ou c'était déjà avant euh, Non, pas du tout. Non, un... Je l'ai en DVD depuis euh, depuis, euh, depuis que j'ai été DVD, on va dire. Et euh, je l'ai toujours beaucoup aimé. Mais à le revoir, en fait, euh, je me dis que c'est peut-être un... le... enfin, son film qui est le plus inattendu, enfin, un des plus inattendus dans sa filmographie. Et qui, du coup, euh, me... mais qui en même temps est assez logique, quand même, par rapport à tout ce qu'il a pu faire. C'est un personnage qui est très. Enfin, euh, qui est, voilà très scorsésien, on va dire. Et du coup, euh, du coup, euh, je trouve que ce film est d'une maîtrise assez folle, qu'il est drôle, que le personnage de puck Pumpkins, euh, joué par De Niro, est vraiment euh, excellent. Enfin, voilà, c'est. Et effectivement, le, le, le fait que le Joker l'ait un petit peu remis sur le devant de la scène. Bah, J'ai trouvé que c'était une bonne chose, qui mixe un petit peu Taxi Driver et. Euh, enfin, Travis Bickle et, et, et Repair Pumpkin. Mais euh, non, le, le, la valse des pantins ouais, est remonté de, de lui-même dans, dans, dans la liste, on va dire. Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te revient, soit devant un film de Scorsese, soit bah du coup, là j'en profite avec Scorsese, du coup Bah, Il y a deux choses à la limite. Il euh, y a un souvenir, c'était. Bah, tu étais là d'ailleurs. Ah, tu ne savais pas? C'était euh, quand on a visionné euh, Irishman, oui. qui, a beau, qui a ses défauts, on, on peut le dire hein, comme film, mais euh, qui, moi, m'a bouleversé, notamment sur le. Bah, quand le générique final arrive, on en avait parlé hein, dans la chronique la, la qu'on chronique qu avait faite, mais euh, euh, j'avais l'impression que c'était la fin d'une époque. Mm -hmm. genre, comme si on tirait le rideau sur euh, le nouvel Hollywood, sur euh, la collaboration avec euh, De Niro, même s'ils vont se retrouver là prochainement. Mais euh, voilà, je pense que c'était un, un visionnage qui, qui avait un, un sentiment particulier en fait. Et puis deuxième souvenir, euh, bah oui du coup c'est de l'avoir rencontré euh, sur quelques jours euh, de tournage sur Hugo Cabret. Donc c'était en 2010 je crois. C'était en août 2010. Et j'étais stagiaire en fait sur le, sur le plateau. Et donc euh, bah tous les jours je le voyais pendant quelques, pendant, pendant une semaine je crois. Et euh, c'était ultra impressionnant parce qu'il est tout petit. Mais quand il arrive sur le plateau, bah, tout le monde se tait. <rire> C'est un peu, le... il y a une espèce d'aura en fait qui se dégage de lui et puis il est assez sympathique. Enfin voilà, il, il salue tout le monde. Il m'a serré la main. Je l'ai jamais relavé depuis. <rire> non non, mais euh, ouais non, c'était un, un, un rêve en fait d'être sur ce plateau parce que bah du coup je le voyais lui, je voyais euh, Richa euh, Robert Richardson, son chef op qui était euh, qui est aussi celui de de, de Tarantino oui, d'Oliver Stone ouais. enfin, pour moi voilà, c'était des gens qui étaient assez importants et du coup euh, ça avait euh, une saveur particulière hein. voilà Est-ce que tu considères qu'il y a un faux pas dans la carrière de Scorsese Parce qu'on parle souvent de Scorsese, l'homme qui s'est réinventé à l'aune des années 2000 Est-ce que tu considères qu'il y a un faux pas Genre un film où tu t'es dit à ce moment là ah, pff, pas trop accroché Il bah, y a des films sur lesquels il m'a moins convaincu je dirais pas que c'est des faux pas en fait Autant, tu vois, il y a un autre réalisateur que j'aime beaucoup, Spielberg, de la même époque, on va dire, à titre de comparaison, qui a pu faire des faux pas, genre Always ou Hook, que j'aime pas du tout. Euh, chez Scorsese, il y a des films mineurs, on va dire, genre La Couleur de l'argent, que j'aime pas beaucoup. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le réévaluent. Je dirais que c'est peut-être un des... un de ceux que j'aime le moins, on va dire. Euh, voilà, il y a... Peut-être euh, Kundun, que j'aime un peu moins. Okay. Voilà. Il y a certainement des documentaires que j'ai pas en tête, qui m'avaient moins convaincu. Je saurais plus dire lesquels. Mais, euh, ouais, sur, euh, sur sa filmographie, je dirais que... Peut-être Hugo Cabret aussi, qui est un petit peu en dessous, finalement. Même si j'étais sur le tournage, hein, j'ai pas pu apporter euh, du plus. Non, mais euh, c'est juste que le film est, est très différent, voilà, de ce qu'il a pu faire. Que c'est un film pour enfants, on va dire. Mais qui a aussi cette dimension dedans euh, d'amour du cinéma qui, qui transpire. Mais euh, peut-être qu'il est un petit peu en dessous, je dirais. Euh... Sinon, non, j'en vois pas d'autres comme ça. Okay. Il y en a certainement, mais je les vois pas. Oh. Et du coup, comment tu vois l'avenir pour Scorsese Parce que c'est vrai que dernièrement, on a un petit peu cette image que les, les grands monstres sacrés de cette période-là, De Palma, Spielberg, Lucas, Scorsese... Ils font quasiment partie de tous de la même génération et du même cercle d'amis, ils sont tous un peu en train de, je ne sais pas, de plonger, mais euh, d'être dans le creux de la vague. Est-ce que tu trouves que Scorsese va dans cette même mouvance ou au contraire Scorsese, bah, quand on voit le succès du loot Wall Street, quand on voit son idée voilà, de proposer The Irishman pour Netflix, il a su se réinventer ou peut-être lui aussi pense... va subir ça Je pense qu'il le suivit, plus que... enfin Je pense que s'il a fait The Irishman sur une plateforme, c'est qu'il n'avait pas trop le choix que euh, je crois que c'était Paramount qui s'est désolidarisé dé dé dé du truc. Bah, tout comme, visiblement, Paramount est en train de désolidariser de Killers of the Flower Moon oui, aussi. Oui, voilà. Donc je pense qu'en fait, le Scorsese, il se situe un, un peu comme ses comparses, hein, d'ailleurs. Euh, euh, dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le cinéma euh, indé, mais il n'est pas non plus dans le blockbuster. Il est typiquement dans la place où il n'y a plus de place en, fait, en salle, j'ai l'impression, pour lui. Et que du coup, j'ai l'impression que son avenir se situe vraiment sur les plateformes, quoi, malheureusement, on le voit en son ce qui prochain. Ça pas forcément une mauvaise chose, en soi, parce que ça, non, lui, non, part... pas ça lui permet potentiellement peut-être un petit peu plus de liberté. Oui, oui c'est pas forcément euh, une mauvaise chose. C'est plus que euh, bah, le plaisir de le découvrir en salle, par exemple, à Irishman, j'aurais adoré le voir en salle, quoi, tu vois. Donc c'est plus, euh, c'est plus ça que je vois pour lui. Après, dans les thématiques qu'il pourrait aborder, euh, je pense qu'il est dans dans une sorte de, de fermeture de livre, j'ai l'impression qu'il est dans une conclusion en fait de, de sa carrière et il en a conscience c'était le cas avec Irishman je sais pas en, dans quelle mesure ce sera le cas avec euh, son prochain à, of the Flower Voilà, avec DiCaprio mais c'est pareil j'ai l'impression qu'il y a quand même cet aspect un peu somme tu vois, euh, conclusion voilà, de, de quelque chose donc voilà je sais pas euh, quels seront ses projets mais j'ai l'impression qu'il est en, en tout cas dans une démarche conclusive voilà avec son âge avancé. Si tu devais conseiller aux gens de découvrir Scorsese avec un film, ça serait lequel Bah je pense que ce serait soit Taxi Driver, soit Reading Bull, peut-être pour commencer. Ok, pourquoi ces deux là Bah parce que c'est plus évident ouais. je pense. Euh, parce Ou alors Main Street peut-être, parce que c'est une porte d'entrée un peu dans son monde. Voilà, je pense que c'est un des réalisateurs qui pour moi est le plus important à prendre dans l'ordre chronologique parce qu'il y a, y a des mouvements en fait dans sa filmographie et que du coup on peut, euh, on peut les apprécier je pense euh, encore mieux en prenant dans, dans l'ordre voilà, des choses. Par exemple euh, je pense que c'est pas inintéressant de, de découvrir New York New York coincé entre... enfin. Euh, de le prendre tel qu'il est, coincé euh, entre euh, Taxi Driver, par exemple, et Raging Bull et euh, un documentaire, The Last Wilds, Parce qu'il a, a, à mon avis, un sens, à ce moment-là, de la, la, la vie de Scorsese. Et euh, je pense que c'est pas inintéressant de, de mettre en relief sa vie et son œuvre en fait, en parallèle quoi, les mettre en parallèle. Ok. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Scorsese. Si ça n'est pas déjà fait, je pense que la majorité des oui, gens connaissent Scorsese. Même... Mais on ne sait jamais, il y a peut-être des non-adeptes du cinéaste qui vont d'un seul coup se découvrir une passion pour sa filmo. Ouais. Et je te remercie, mon cher Kevin. Ben, merci à toi. C'était un plaisir de discuter avec toi. De même. Euh, et puis d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films et de réalisateurs, bien évidemment. Bonne soirée à tous.